Bonjour mes chers bonjour mes chers amis aussi, bienvenue sur votre chaîne connect TV, alors on va faire un grand voyage au Brésil, mais il faut se préparer, mais comment Il faut parler le portugais du Brésil, dès le premier pas, bien sûr, pour réussir à communiquer avec les autres, avec les Brésiliens et les Brésiliennes. Alors, aujourd'hui, un peu de grammaire, mais ce sera donc facile, n'ayez pas peur alors, vous connaissez tous les pronoms personnels du sujet. Je, tu, il, elle, nous et vous, il et elle. C'est facile. Mais, le pronom est Ça veut dire les pronoms personnels du portugais. Du portugais, ça veut dire le portugais du Brésil. C'est évident. Alors, lorsqu'on parle du Brésil, on dit eu. Et c'est je. Et to tout. c'est, tu. Soit on dit tout, soit on dit vos. Mais la, mais la plus, euh, ça veut dire le, euh, le, le, le pronom personnel, le plus fréquent au Brésil c'est vous, c'est Mais normalement, il y a quelques régions au Brésil euh, qu'on peut prononcer par exemple to mais en général, euh, tu, on peut traduire par vos tout simplement. Vos Você, c'est tu, au Brésil. Il et elle, c'est il et là. Elle est pour le masque, il est pour le masculin et là pour le, le féminin. Pour nous, nous, nous, c'est nous, non, vous, vos Il ou elle au pluriel, Eles, hélas. Alors, répète avec moi, s'il vous plaît, et essayez de mémoriser Eyo, eyo, eyo. Vos, Você c'est, tu Il y a aussi Il est, c'est masculin. Il est, elle c'est féminin. Elle ça veut dire il ou elle. Nos, nos, vos voce, voces, c'est vous. Elles, hélas, elles, elles. Eyo, vos sèches, elles, elles. N'oublie pas tout. Nos, vos elles, elles. Ça veut dire je, tu, il, elle. Nous, vous, il avec S et elle avec S. D'accord? Alors, on parle de la conjugaison. premier verbe qu'on va parler aujourd'hui, c'est le verbe être. Il y a deux types de verbes être en portugais du Brésil et aussi en portugais d'origine. C'est serre et estar. Ser et estar. Alors, quelles sont les conditions d'utiliser ser? Je vous explique maintenant. Alors il y a ce qu'on appelle la présentation, il y a ce qu'on appelle la nationalité d'origine, lorsqu'on parle de profession, de métier, euh, état civil, soit marié, soit célibataire, soit divorcé, une chose comme ça, caractéristiques permanentes, caractéristiques stables, Composition, euh, matière et aussi l'heure. Alors sert utilise uniquement pour les pour les choses qui sont stables, pour euh, qui ne changent pas. Et, oh, euh, oui, euh, c'est beaucoup plus euh, utilisable, mieux que ça. Alors, voici donc la conjonction de Verser. Euh, je réca je récapitule. Pour CR, c'est quelque chose qui est de présentation, de nationalité, d'origine, profession, état civil, caractéristiques permanentes, composition, matière et leur. Mémorisez, s'il vous plaît, tout cela. Vous voulez bien. La présentation, on se présente, la nationalité, l'origine origine, je, par exemple je viens d'une ville ou d'un village ou je suis descendu d'un village, une chose comme ça. Profession, métier, état civil, caractéristiques permanentes, composition, matière et l'heure. Ça, le verbe est star. C'est un, on dit, eyo so. Eyo, so. Ça veut dire « je suis, tu et vous et ele et ou ela é ». et ele, et ela et. Mais normalement, euh, les portugais et les brésiliens n'utilisent pas fréquemment les pronoms personnels. C'est dérangeant de dire les pronoms personnels toujours avec les verbes. Il suffit de conjuguer directement le verbe. So » et « et ».« So » et « et ». Pour nous sommes vous êtes sans so, c'est comme ça sans moche sans sans so, so. tout simplement nous sommes vossehs sans so, eles sans so, elas sans so. mais au Brésil et au, et au Portugal on n'utilise pas les pronoms n'utilise pas fréquemment les pronoms personnels. Toujours, sans manche. Toujours, directement conjugué, directement le verbe sans manche. Ça ou ça. Alors, on parle de estar, quelque chose qui n'est pas stable, quelque chose qui est mobile, qui n'est perma pas permanent, forcément. Voilà. Condition passagère c'est pas condition permanente mais condition passagère seulement. Humour. Humour, vous connaissez, il y a quelques conditions psychologiques, morales qu'on peut changer, content, triste, des chose comme ça. Soit négatif, soit positif. Mais on commence par positif d'abord. État. État. C'est pas état civil, mais état. Localisation géographique mobile, et aussi la météo. Alors, star c'est quelque chose qui est mobile, qui n'est pas permanent. La conjugaison de c'est. on dit, io, e estao, estao. Ça veut dire, euh, je suis, mais c'est pas le verbe ser, c'est le verbe estar. Est, on a déjà expliqué cela. Estar. Tu, estar. votse c'est, estar. Ele, estar. Ela, estar. Ça veut dire, je suis, tu es, elle est. Quelque chose qui est immobile, quelque chose qui n'est pas permanent, qui n'est pas stable. Fala por som onde nós estamos. Nós estamos. Vocês estão. Uh, vocês estão. Vocês estão. Eles, elas estão. Estamos, estão, estão. Ça veut dire nous sommes, vous êtes, ils sont. Oui. Vous avez compris la différence entre les deux. Serre et star star, pardon. Alors. ça Estar. ça Estamos. Est ça. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, on a parlé des pronoms personnels. Il y a aussi la différence entre le verbe ser, quelque chose qui est permanent, et estar, quelque chose qui n'est pas permanent, qui n'est pas stable, mais mobile et passagère.